Allez Bonjour à tous, c'est vendredi, c'est bientôt le week-end, et vous regardez l'Expresso. Je commence cette vidéo avec un point sur mon partenaire. N'oubliez pas qu'avec le code PIROT, vous avez déjà 5% sur votre commande, et puis 5% de crédit sur votre compte en chèque cadeau, et ce sans date de validité, donc c'est plutôt sympa moi j'ai que des retours positifs donc si vous avez déjà commandé chez jeux être trollery ben n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire ça peut aider Allez, on commence avec Games Workshop et la vengeance de Bayard pour le Warmer Day 2022 hein, qui sera au prix de 35 euros. On aura également un Landrider Proteus pour Rusérésie à un peu moins de 68 euros. Et pour AOS, on retrouvera deux Battle towns, celui de Son of BMAT qui. L'occasion sera accompagné de plusieurs géants, dont certains que l'on a déjà vu et le Luminous Rims Lord accompagné de ses cartes et d'une très très belle avant-garde. Les Battleton seront au prix de 42,50 euros, à peu près le prix habituel. Les cartes à 24, et puis ben, bien entendu, l'avant-garde sera à 104 euros, prix éditeur. Allez, on passe aux sorties GDR avec le premier supplément pour Genesis. Genesis qu'on vous avait présenté sur la page. Et comme on vous l'avait dit à ce moment-là, ben vous avez pour agrémenter votre livre de règles le royaume de Therinos qui va vous ouvrir les chakras sur le médiéval fantastique. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le système de règles universelles de Age, bah, n'hésitez pas à hein, bah, aller jeter un œil à notre vidéo. On sera euh, pour le coup sur un prix d'un peu moins 50 euros. Voilà, à peu près 50 euros. Côté jeu de plateau, on a l'excellent Colt Express qui va se draper d'une extension qui est plutôt bienvenue avec covoyeur et train blindé, rien que ça. Pour seulement 26 euros, on aura trois nouveaux bandits. La possibilité dans les règles de trahir votre équipe au dernier moment ce qui devrait rajouter un petit peu de suspicion dans vos parties, et puis un deuxième train en 3D avec des wagons spéciaux, et une IA qui va vous permettre de pallier le manque de joueurs, puisqu'il faut être en nombre pair. Chez Yellow, on retrouvera la chute du roi de la montagne, ce jeu qui raconte l'histoire de la guerre légendaire, entre les trolls et puis les gnomes survenus plusieurs générations avant les événements de l'antre du roi de la montagne dans un assaut irrépressible les gnomes sont parvenus à franchir nos portes et leur horde déferle à présent sur notre royaume au cœur de la montagne. Donc face à cette invention, invasion, invasion, excusez-moi, euh, rare, sont les héros qui vont oser faire face. J'espère que vous en ferez partie. On est sur des parties de 1 à 2 heures, à partir de 13 ans par contre, hein, attention c'est chaud, et puis de 1 à 5 joueurs sur du 63€ prix éditeur. Côté Star Wars, on aura en approche d'ici la fin du mois la bataille de Yavin, le paquet de scénarios pour X-Wing V2. Pour euros on pourra reproduire la bataille de l'étoile noire avec du côté rebelle qui va rusher dans la tranchée, hein, rien que ça, et puis l'Empire qui va devoir défendre, c'est presque assez déstabilisant tellement cette extension ben, paraît naturelle, et de la voir sortir si tard dans le jeu, ben, c'est quand même assez déroutant. Alors c'est le genre de pack qu'on pourrait retrouver hein, quand vous faites des tournois, vous savez les packs de tournois qui sont pour les organisations, et là je trouve que l'avoir à disposition de tous, ben, c'est malgré tout un très bon point, et puis c'est une bataille iconique, donc je pense qu'il faut, il faut foncer. Et puis vous pouvez sans aucun doute déjà précommander un exemplaire de Star Wars The Clone Wars Pandémique. Hein, euh, qui devrait arriver d'ici la fin du mois On traverser la galaxie de Star Wars en compagnie des chevaliers Jedi qui vont euh, combattre les armées droïdes du Général Doku et l'Alliance Séparatiste en utilisant du coup bah, les mécanismes du système pandémique si vous le connaissez vous serez, vous serez donc en terre inconnu, c'est full coop gageons que normalement le distributeur Asmodée fera le lien entre la page Pierrot et l'univers Star, Star Wars, Star Wars, Pierrot, Pierrot, Star Wars et que bah, ils vont me l'envoyer pour que je vous le présente Voilà, euh, sur ce, ben, j'espère que votre semaine euh, s'est bien passée, je vous souhaite donc euh, un bon week-end, parce que vous le méritez, et puis ben, que la force soit avec vous. Allez, à très bientôt, ciao